Merci Père éternel, merci Saint-Esprit. Je viens, je vois la gloire de mon Dieu. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois la compassion du roi devant Lui, car Il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de tous les anges, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Alléluia Âge, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Ah. Je viens, je vois Ta gloire, Jésus Je viens te contempler, mon roi Je viens, je vois ta compassion, Jésus, prosterner devant toi. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de tous les âges. Dieu de tous les âges, dit être adoré. Alléluia.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 Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, Jésus, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est bonté pour moi. Alléluia. Père céleste, ce soir, je te célèbre. Père céleste, ce soir, je te dis merci pour ta fidélité. Père céleste, ce soir, je glorifie ton Saint-Nom. Père céleste, ce soir, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, ce soir, que ton nom soit honoré. Père céleste, ce soir, que ton nom soit exalté. Père céleste, ce soir, que ton nom soit magnifié. Père céleste, ce soir, soit célébré. Père céleste, ce soir, soit honoré. Père céleste, ce soir, reçois toute la gloire. Reçois la louange, reçois l'honneur, Père Céleste ce soir. Reçois toute la gloire en ce soir. Sois honoré en ce soir. Reçois toute la gloire, Père Céleste. Nous t'élévons ce soir. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites d'être élevé en ce soir. Tu mérites qu'on t'adore. Tu mérites toute notre louange. Tu es digne de recevoir honneur et gloire. Tu es digne de recevoir la force. Tu mérites la puissance. Père, cela ce soir soit honoré. Dieu le Père soit honoré. Dieu le Fils soit honoré. Dieu le Saint-Esprit soit honoré. Je te rends toute la gloire en ce soir. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir ma reconnaissance. Tu es digne de recevoir ma louange. Tu es digne d'être élevé. Reçois toute la gloire. Merci, Père éternel. Ce soir, Père éternel, Dieu des amis, nous venons éternel, mon Dieu, mon roi, et nous nous approchons une tourne de la grâce. Nous déclarons que nous libérons tous ceux qui nous ont offensés. E aí nous libérons tous ceux qui nous ont offensés Tous ceux qui nous ont frustrés nous, nous nous nous nous lâchons prise au nom de Jésus Nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés Éternel Dieu des âmes Ce soir je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé Ce soir je libère tous ceux qui m'ont offensé Ce soir je libère Je pardonne, j'oublie tous ceux qui m'ont offensé Tous ceux qui m'ont fait de mal Depuis des années où on se joue où, on se, où, où, où, où il y a deux jours de cela Je libère tout le monde Je libère tout le monde Je libère tout le monde Père ce soir je m'approche du tout de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Alors ce soir, je viens implorer ta grâce. Je te demande pardon pour mes propres fautes, ce que je t'ai fait, ce que j'ai fait aux autres qui les ont blessés. Je te demande pardon, Seigneur, Père Éternel, mon Dieu. J'implore ta grâce, Éternel, mon Dieu, pour ma vie et pour la vie de tous les adorateurs ici présents. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, que ton sang, le sang de Jésus qui parle plus que le sang d'Abel, nous purifie, nous sanctifie au nom de Jésus. Père laisse merci, merci pour ta bonté merci pour le sang de Jésus qui me purifie, merci pour le sang de Jésus qui me sanctifie, à toi toute la gloire à toi l'élévation, à toi la puissance, à toi la louange tu mérites d'être honoré, tu mérites qu'on t'élève, tu mérites qu'on te célèbre, merci Père Céleste merci Père éternel, que ton nom soit glorifié en ce soir, au nom de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. que ta volonté soit faite en ce soir, donne-nous le pain qu'il faut en ce soir, donne-nous la nourriture qu'il faut en ce soir, donne-nous la Donne-nous la parole qu'il faut en ce soir. Donne-nous la présence qu'il faut en ce soir. Donne-nous do, donne ce qu'il faut en ce soir. Donne-nous le pain de vie qu'il faut en ce soir. Donne-nous la parole qu'il faut en ce soir. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne savons, nous-mêmes, nous ne savons pas comment nous nourrir. Donne-nous la parole spirituelle qu'il faut en ce soir. Nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi en ce soir. Prends le contrôle en ce soir. Saint-Esprit, viens et prend le contrôle. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. « Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, la Bible nous dit que c'est toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce qui est bon. » pour nous-mêmes. Nous ne connaissons pas ce que Dieu veut pour nous. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Raison pour laquelle toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins et toi qui intercèdes selon la volonté de Dieu le Père, intercède en notre faveur ce soir. Nous te laissons toute la place. Saint-Esprit, prend le contrôle. Saint-Esprit, prend le contrôle au nom de Jésus. Nous ne savons pas par quoi commencer mais nous comptons sur toi, Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi la puissance au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci quand tu prends le contrôle, merci. Merci, tu te sais, tu te tu, tu te de notre bouche pour parler. Merci, Saint-Esprit, parce que toi-même, tu prends le contrôle, tu nous donnes de pouvoir, éternel, adorer le Père selon, selon, selon son désir en ce soir, au nom de Jésus. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire. Nous ne voulons pas, éternel, apporter quelque chose, quelque chose qui ne nous coûte pas. Nous ne voulons pas faire comme Caïn, qui a donné, qui a, qui a donné, qui, qui, qui, qui, qui, qui, a, qui a donné comme cela sans te consommer mais nous, nous nous voulons faire le bon choix ce soir nous voulons faire comme Abel nous voulons t'offrir ce que toi tu veux nous voulons t'offrir ce que toi tu aimes. Nous voulons t'offrir ce que toi tu désires. Nous ne voulons pas faire les choses de nous-mêmes. Nous ne voulons pas prier comme nous-mêmes nous voulons. Nous ne voulons pas, Seigneur, te demander des choses parce que, éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes attristés, mais nous voulons prier, éternel, selon ta volonté. Ce soir, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous à faire toutes choses selon la volonté du Père. Saint-Esprit, aide-nous ce soir. Saint-Esprit, aide-nous ce soir. Esprit de Dieu, nous t'honorons ce soir. Esprit de Dieu, nous t'honorons ce soir. Omnipotent Père. Ici en paix, nous t'honorons en ce lieu, Esprit de Dieu, nous t'honorons en ce lieu, Esprit de Dieu, tu es honoré en ce soir. Omnis pour Père, omniscient Père, nous tournons en ce lieu. Merveilleux, tu es le roi, tu es Dieu. Es-tu fait de grands prodiges Nous élevons, Jésus, ton nom si grand. Prends nous t'adorons. Prends nous t'adorons. Oui, merveilleux, tu es mon roi, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, Seigneur, ton nom, si grand, oui, prosterné. Je t'adore, prosterné, je t'adore, oui, prosterné, un joint de te chanter, Jésus, de déposer ma vie à... Tes pieds, il n'y a que toi, je veux t'adorer, oh Jésus, oui t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Tu es la raison pour laquelle.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 Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. <Sams> tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Adonai Heshada, tu es la raison pour laquelle je vis. Adonai Heshada, tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je chante, tu es la raison pour laquelle je chante, tu es la raison pour laquelle je chante, Jésus-Christ, la raison pour laquelle je chante, El Shaddai, tu es la raison pour laquelle je chante, oh mon roi, la raison pour laquelle je chante, Jéhovah. Ici, <Nissi>, la raison pour laquelle je chante. Jéhovah tu es la raison pour laquelle je chante. Jéhovah Nessie, tu es la raison pour laquelle je chante. Mon papa, tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es la raison pour laquelle je danse. Tu es la raison pour laquelle je danse. Tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es la raison pour laquelle je chante, Adonai Eshaddai, la raison pour laquelle je chante. Adonai Jehovah, tu es la raison pour laquelle je chante. Adonai mais je chante. Adona Yeshadai, tu es la raison pour laquelle je chante. Oh, tu es digne oh Dieu, tu es digne au Dieu, tu es digne ô Dieu, tu es digne ô Dieu, tu es digne au Dieu, tu es digne oh Dieu, tu es digne oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu. You are worthy, oh Lord. You are worthy, oh Lord. You are worthy, oh Lord.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 mighty god oh you are worthy lord you are you tu es digne dieu tu mérites ma louange tu mérites ma louange tu mérites ma louange, tu mérites ma louange tu mérites ma louange tu mérites ma louange et chada tu es digne dieu tu es digne au dieu you are what the lord you are what the lord you are what the lord mighty god you are what the lord you are what the lord you are what the lord shall shaddai you are what the lord you are what the lord you are what the lord mighty god you are what the lord you are what the lord You are what the Lord, El Shaddai, the Most senseless is Jesus. Shout hallelujah, amen. The Most senseless is Jesus. Shout hallelujah, amen veux mon Saint-Céleste, is Chante Alléluia, Amen veux mon Saint-Céleste, is Jesus Chante Alléluia, Amen. Amen Jésus, je suis venu te dire merci Pour tout ce que tu as fait pour moi Jésus, je suis venu te dire merci Tu es digne d'adoration mm -hmm. Jésus, je suis venu te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Jésus, je suis venu te dire merci. Tu es digne d'adoration. Tu as, oh, oh, oh, oh. tu as, oh, oh. tu as redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à mon âme. Tu as redonné la paix à mon âme. Après tant d'années de souffrance, tu as redonné la vie à mon âme. Et les gens m'ont demandé, qu'est-ce qui te donne la joie Je leur ai répondu, c'est Jésus qui me donne cette joie. Mes frères m'ont demandé, mais qu'est-ce qui te donne cette paix Je leur répondu, c'est Jésus qui me donne cette paix. Oh, j'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. J'ai la paix, j'ai la paix, j'ai la paix. Je leur répondu, c'est Jésus qui me donne cette paix. Oui, j'ai la joie, j'ai la joie j'ai la joie j'ai la joie j'ai la joie j'ai la, la joie je leur répondu c'est jésus qui me donne la joie oh mes frères m'ont demandé mais qu'est ce qui te donne cette paix moi je leur réponds c'est Jésus qui me donne la paix. Mes amis m'ont demandé, mais qu'est-ce qui te donne cette paix Je leur ai répondu, c'est Jésus qui me donne la paix. J'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie. J'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie. Je leur ai répondu.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 Mais qu'est-ce qui te donne cette paix Je lui ai répondu, c'est Jésus qui me donne la paix.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 Joie, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie, je l'ai répondu. C'est Jésus qui me donne la joie. Quel beau nom, oh, quel beau nom porte loin de l'éternel. Oui, quel beau nom, quel beau nom, que celui des manuels. Jésus, Jésus, c'est ton nom que nous sommes venus célébrer en ce soir. Jésus, c'est toi que nous sommes venus rencontrer en ce soir et non un homme. Jésus, c'est à toi que nous apportons toute notre louange, toute la gloire, l'élévation est à toi. Jésus, c'est toi que nous sommes venus rencontrer en ce soir. Jésus, nous sommes venus fixer nos regards sur toi, Seigneur Jésus. Toi qui as les paroles de la vie, à qui irions-nous Ce soir nous sommes là pour toi, ce soir nous demandons ta grâce, ce soir nous sommes venus pour te contempler, ce soir nous sommes là pour, pour, pour, pour t'entendre nous parler, ce soir nous voulons plus de toi, ce soir nous voulons plus de toi. Quel beau nom Quel beau nom Pente loin de l'éternel quel beau nom, quel beau nom oh, que celui des man, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom porte loin de les oui quel bon nom, son nom est beau, quel bon nom, de celui d'Emmanuel, je sais pourquoi je l'appelle, et Shaddai. Je sais pourquoi je l'appelle El Shaddai. Car ce que sa bouche dit, ça m'est l'accomplit toujours. Je sais pourquoi je l'appelle El Shaddai. Je sais pourquoi je l'appelle Prince de Paix. Je sais pourquoi je l'appelle le prince de paix. À ce que sa bouche a dit, ça m'est l'accompli. Je sais pourquoi je l'appelle El Shaddai. Je sais pourquoi je l'appelle Emmanuel. Je sais pourquoi, je sais pourquoi je l'appelle mon bon berger. À ce que sa bouche a dit, ça me l'accomplira. Je sais pourquoi je l'appelle El Shaddai. Shalom, shalom, adorateur, adoratrice du Dieu vivant, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Sauveur, notre Roi des rois, l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, que l'honneur, l'élévation lui soit rendu, Que l'honneur, l'élévation soit rendue à Dieu notre Père. Que l'honneur, l'élévation soit rendue à Jésus notre Roi. Que l'élévation lui soit rendue au nom de Jésus. Ce soir, nous adorons le Dieu vivant, ce véritable Dieu. Ce Dieu qui n'a ni faim. Ce Dieu qui est excellent. Ce Dieu qui tient ses promesses. Et ce soir, nous voulons... « Honorer ce grand Dieu-là, ce soit nous voulons parler de ce grand Dieu-là, ce soit nous voulons parler de sa fidélité, ce soit nous voulons dire que notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, ce soit nous voulons mettre notre foi en notre Dieu, ce soit nous ne voulons pas croire en, euh, dans la parole des, des, des hommes, mais nous voulons croire uniquement en la parole de Dieu, ce soit que tout homme soit menteur et que Jésus seul soit vrai. » Ce soir, adorateur, adoratrice, est-ce que tu peux, de là où tu te trouves, exalter le nom de celui qui t'a sauvé, exalter le nom de celui qui t'a fait miséricorde, exalter le nom de celui qui t'a gardé durant toute la semaine passée, et aujourd'hui, au, au, au, ce premier jour de cette semaine, il t'a encore gardé. Ce soir, tu vas élever la voix et tu vas lui dire merci pour... La fidélite, sa fidélité tu vas lui dire merci parce qu'il t'a gardé il a gardé ta famille, il t'a préservé de tout mal, de tout danger, de tout accident, de tout incident, ce soir tu vas lui rendre toute la gloire, Père Céleste nous te rendons toute la gloire ce soir Père Céleste nous te glorifions Père Céleste nous proclamons que tu es Dieu Père Céleste nous proclamons que tu es roi Père Céleste nous proclamons que tu es fort Père Céleste nous proclamons qu'il n'y a personne comme toi reçois toute la gloire en ce soir béni soit ton Saint nom Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde au nom de Jésus. Adorateur, adoratrice, ce soir je voulais partager avec vous quelque chose que je ne comprenais pas depuis un bon moment et que le Seigneur m'a fait comprendre. Je ne peux pas dire que j'ai tout compris, mais le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Alors je voulais partager cela avec vous en ce soir. Ensemble nous allons le voir. Nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 5. Luc chapitre 1, le verset 5. Amen. Je lis. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron et s'appelait élisabeth tous deux étaient juste devant dieu observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du seigneur ils n'avaient point d'enfants parce que et parce qu'élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge or pendant qu'ils s'acquittaient de de ses fonctions devant dieu Selon le tour de sa classe, il fut appelé par, par le sort. Verset 9 D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Verset 12 Zacharie fut troublé en le voyant.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 reconnaîtrai je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Ce soir, mon thème de ce soir, ce n'est pas dans, dans le passage que j'ai lu, mais je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Et le thème de ce soir, c'est le besoin de Dieu. C'est éternel, quel est ton besoin Amen. Ce soir, quel est ton besoin éternel Amen. Donc, voici le livre de Luc 1. Que nous venons de lire jusqu'au verset 20, l'histoire de Zacharie. La Bible nous dit que Zacharie était dans le temple. Zacharie c'était son tour, et Zacharie adressait tout le temps. Lorsqu'il, lorsqu'il rentrait dans la présence de Dieu, il adressait toujours des sujets. Il avait son sujet où il demandait au Seigneur. Il voulait un miracle parce qu'il n'avait pas d'enfant, parce que sa femme était stérile. Amen et il a fait ses prières. Donc chaque jour lorsque Zacharie rentrait dans la présence de Dieu, il faisait ses sacrifices, mais il avait aussi son besoin, il demandait chaque jour à Dieu. Amen. Et au verset vers, au verset Voilà, au verset 11 la Bible dit Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel. « Zacharie fut troublé en le voyant et la foyer s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Amen. Donc, Zacharie, lorsqu'il rentrait tout le temps dans la présence de Dieu, Zacharie avait, avait un sujet de prière. Il priait toujours sur son sujet. Et voici, aujourd'hui, il rentre dans la présence de Dieu et Dieu envoie son ange pour dire à Zacharie, « Ne Crains point Zacharie, car ta prière aujourd'hui a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ça veut dire que Zacharie avait besoin de quelque chose. Zacharie avait besoin d'un enfant. Zacharie était troublé parce que sa femme n'arrivait pas à lui donner un, un enfant. Alors chaque fois que Zacharie venait dans la présence de Dieu, Zacharie demandait à Dieu un enfant. Zacharie demandait que sa situation change. Et voici que Dieu va répondre à Zacharie. Voici venu le temps maintenant où Dieu va exaucer la prière de Zacharie. Dieu envoie son ange et dit à Zacharie, dès que Zacharie voit l'ange, il est effrayé. Dieu dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée, ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Mais il y a, il y a un, un verset qui m'a qui m'a intrigué, qui m'a mélangé, je n'arrivais pas à comprendre. Je me suis dit, mais pourquoi l'ange a dit à Zacharie, eh, tu n'as pas cru? Pendant que lorsque l'ange partait dit à, à Marie, à Marie que voici la grâce du Seigneur est sur toi, tu vas enfanter un fils et, et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie a dit, je n'ai pas de mari, comment cela se ce fera-t-il? Amen. Donc depuis un bon moment, depuis des années, j'essayais de comprendre, je dis, mais pourquoi est-ce que l'ange n'a pas, pas eh, grondé Marie Pourquoi l'ange a laissé Marie Et puis pourquoi l'ange a, a, a dit à a, a, a, a Zacharie que voici tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'à ce que tu vois eh, l'accomplissement de ce que j'ai dit. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur va me révéler cette parole-là. Donc, quand je méditais, le Seigneur va me dire que Marie, c'était une grâce. Marie, Dieu a décidé de lui faire grâce. Dieu a décidé de passer par elle pour envoyer le Seigneur Jésus. Et Zacharie, oui, Dieu a décidé de, de, de lui faire grâce, mais Zacharie était quelqu'un qui était toujours dans la présence de Dieu. Zacharie était quelqu'un qui apportait toujours l'offrande devant le Seigneur. Et Zacharie était quelqu'un qui toujours priait sur le même sujet. Quelqu'un qui priait sur le même sujet, quelqu'un qui prie sur le même sujet, il doit s'attendre à, à, à, à les ossements de sa prière. Zacharie devait avoir foi. Et le jour maintenant où le Seigneur décide, où c'est le temps maintenant, le Seigneur décide d'envoyer sa parole à Zacharie, c'est là maintenant que Zacharie va commencer à douter. Alors ce soir, je voulais dire à un adorateur, pour nous qui passons tout le temps dans la présence de Dieu, à, à demander quelque chose au Seigneur. Et souvent, on oublie, on ne s'attend pas à la chose. Souvent, on vient, nous venons dans la présence de Dieu, on demande, on demande, on demande, on demande. Et le jour où Dieu décide, où c'est le temps de Dieu, où le temps de Dieu est arrivé, où c'est la volonté de Dieu, où, où, où c'est l'heure maintenant de recevoir ce miracle-là, on n'est pas prêt. C'est là maintenant, quand le Seigneur envoie la parole, on est, on est rempli de doutes. Et le Seigneur m'a dit maintenant, voici la différence entre Zacharie et, et Marie. Zacharie était un homme qui était tout le temps dans la présence de Dieu. Zacharie était un homme qui passait... La Bible dit, la Bible dit que ça, lui et sa femme, ils étaient sans tâche. Ils étaient sans reproche. C'est-à-dire qu'ils faisaient tout ce que la loi leur demandait de faire. Ils priaient, ils priaient jour et nuit. Mais pourquoi est-ce que lorsque l'ange maintenant décide, Dieu décide de répondre à Zacharie, c'est là que Zacharie va douter. Or, Zacharie, tout le temps, passait son temps à, à, à demander à Dieu. Il, il, venait, il venait faire ses offrandes, il venait faire ses moments de louange, ses moments d'adoration. Et lorsque l'éternel décide de, de, de, de, de, de le bénir maintenant, c'est là que Zacharie n'a plus de foi. Alors, je voulais dire à quelqu'un, et je me parle à moi-même, pour nous qui sommes tout le temps en contact avec le Seigneur, pour nous. Qui, qui parlons tout le temps de, la, de, de, de Dieu. Pour nous qui adorons tout le temps le Seigneur Jésus, nous devons rester, rester en place. Nous devons nous attendre à recevoir la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu vient, nous devons mettre notre foi en la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je voulais revenir aussi sur le cas de... Quand je dis connaître le besoin de Dieu... Quel est le besoin de Dieu? Nous allons prendre 1 Samuel 1, le verset 1. Dans 1 Samuel 1, le verset 1, la Bible nous dit il y avait un homme, nous allons lire à partir de. À partir du verset 8, la Bible nous dit Elkana, son mari, lui disait Anne, pourquoi pleures-tu? ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils Anne se leva après que l'on eut eu, eu mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Elie, était assis sur un siège. Excusez-moi. Hein? Voilà, nous prenons au verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Bible dit...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 à Dieu un enfant. Mais lorsque Anne demandait à Dieu un enfant, Anne, nous rigue et Anne ne voulait pas prendre cet enfant-là pour glorifier le Seigneur. Anne voulait montrer à sa, à, à sa, à sa rivale qu'elle aussi, elle a pu concevoir un enfant. Donc chaque fois que Anne montait pour prier, Anne ne, ne retournait sans, sans, sans, sans son miracle. Et le jour que Anne a décidé de faire un vœu à l'éternel, de dire à l'éternel, c'était comme si elle demandait, Anne avait demandé à l'éternel « Quel est ton besoin ?» Anne a eu le discernement. Dieu a fait grâce à Anne. Anne a su prier. Elle a touché le cœur de Dieu en disant « Seigneur, si tu me bénis, voici. Si tu me donnes un enfant, je vais te donner cet enfant-là. » Et Dieu avait un besoin. Puisque les enfants des étaient en train de déconner. Et arrivé un moment, Élie ne, ne, ne, ne, ne grondait pas trop ses enfants. Élie les laissait faire. Amen. Donc, le Seigneur avait besoin de quelqu'un. Le Seigneur avait besoin de quelqu'un. Donc, dès que Anne a commencé à prier selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, Dieu a décidé d'accorder le miracle à Anne. Amen. Et je veux dire à quelqu'un en ce soir, je comprends maintenant quand Jésus nous dit, notre Père qui est aux que ta volonté soit faite. Lorsque nous prions et puis nous disons que ta volonté soit faite, nous demandons à Dieu que tes besoins se réalisent dans notre vie. Que nous puissions accomplir, que nous puissions accomplir toi tes besoins. Oui, nous disons que Dieu a des besoins aussi. Puisque les besoins de Dieu, c'est sa volonté. Dieu a ses besoins. Et nous devons prier selon la volonté de Dieu. Amen. Lorsqu'il arrive un moment où nous demandons des choses à Dieu et ça tarde, ça tarde, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Posons-nous la question, est-ce que le Seigneur est glorifié dans cette affaire Est-ce que ce que je suis en train de demander à Dieu, est-ce que ce n'est pas pour faire plaisir à un homme Est-ce que ce n'est pas, pas pour me vanter Est-ce que ce n'est pas pour dire et à ma famille, oui moi aussi vous m'avez méprisé, voici moi aussi je suis devenu quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas pour dire, oui dans, dans, dans ma famille vous m'avez traité de stérile, voici aujourd'hui Dieu m'a donné un enfant, on va voir aujourd'hui. Lorsque Dieu voit ça, Dieu n'a pas son intérêt. Alors voici pourquoi les miracles tardent. Amen. Ça, c'est un autre cas. Il y a l'autre cas de Zacharie aussi, où en tant qu'adorateur, en tant que des, des, des hommes de foi, nous marchons dans la foi. Des hommes et des femmes de foi, nous marchons dans la foi. Nous prions jour et nuit. Nous, nous C'est-à-dire, nous, nous, nous sommes sans tâche, comme Zacharie et sa femme. Sans reproche. Mais lorsque la parole. La promesse vient, nous commençons à douter, c'est lorsque la promesse vient, lorsque l'ange maintenant apparaît pour dire, voici, voici, ta prière était exaucée, c'est là que nous commençons à douter. Amen. Donc, un, nous devons connaître le besoin de Dieu maintenant dans nos prières, dans notre marche avec le Seigneur. Seigneur, quel est ton besoin? Moi, ça m'a fait vraiment du bien parce que c'est un truc que je ne comprenais pas depuis un bon moment. Et le Seigneur m'a amené à comprendre un peu. Je sais que je, je, je n'ai pas tout compris, mais le Seigneur va m'aider. Peut-être je ne sais pas comment expliquer, mais le Saint-Esprit va nous aider et tout va bien se passer. Amen. Donc, Dieu, notre Sauveur, a un besoin. Notre Dieu a un besoin. Notre Dieu a sa volonté à lui. Et le besoin de Dieu, c'est pour nous-mêmes nous notre propre bien. C'est pour nous-mêmes notre propre bien. Donc, Dieu a un besoin. Nous devons prier selon le besoin de Dieu. Amen. Et j'ai vu aussi dans Juge, dans Juge, 13, Juge 13, verset 2. La Bible nous dit il y avait un homme de Storéa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoch, sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un an de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu te deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Donc voici l'ange aussi qui va venir faire une promesse à, à, à cette dame. Mais Dieu avait, avait son besoin parce que Dieu devait envoyer quelqu'un pour, pour libérer, pour ramener les cœurs, pour libérer son peuple. Et Dieu avait besoin de quelqu'un, Dieu a décidé de faire grâce à cette dame-là. Donc, je veux dire, quelle que soit la situation que nous traversons, et même s'il y a quelqu'un sur cette plateforme, ou qui va nous écouter après, qui a des besoins, qui cherche un enfant et qui n'a pas encore d'enfant, qui se dit, non, je suis vieux, je suis vieux, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore tard. Il faut juste demander, quel est le besoin de Dieu et lorsque Dieu, Dieu t'envoie une parole, il faut encore prier pour dire, oui Seigneur, tu m'as dit que j'aurai un enfant. Mais quand l'enfant va venir là, qu'est-ce que je dois faire pour cet enfant-là? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'apprêter pour recevoir cet enfant-là? Amen. Donc souvent Dieu nous envoie des, des, des, des bénédictions, des promesses. Mais nous devons prier. Maintenant comment prier? Nous devons demander toujours la grâce au Saint-Esprit. Saint-Esprit aide-nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Alors, de nous-mêmes, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas prier. Parce que lorsque nous allons nous approcher de Dieu par notre propre force, par notre propre volonté, par notre propre chair, et la chair va nous pousser à demander ce que nous, nous voulons. Parce que nous sommes tristes, la chair va nous demander, à, va, va nous imposer lui, eh, sa volonté. Mais lorsque nous invo nous invoquons le Saint-Esprit, Saint-Esprit aide-moi à prier. Le Saint-Esprit va nous aider à prier. Alors lorsque nous serons en train de prier, le Saint-Esprit va nous dire, voici, voici, voici, voici. Sur quel sujet tu dois prier Alors le Saint-Esprit va commencer à nous inspirer des sujets même qui viennent vraiment du trône, du Père. Amen. Et nous allons commencer à prier selon la volonté de Dieu. Et nous allons commencer à prier afin de toucher le cœur de Dieu. Donc ce soir, je voulais dire que Dieu a un besoin. Dieu a un besoin. Dieu a un besoin. Dieu, Dieu ne veut pas te donner quelque chose comme ça qui va vite se gâter. Dieu veut que tu pries parce que la chose qu'il va te donner là, la, la chose vient pour durer. Voici, Dieu a donné eh, Jean à, à Zacharie. Zach, Jean est venu pour un but. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un, si le miracle est en train de tarder, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne fait rien pour toi. Le Seigneur est en train de travailler. Le Seigneur est en train de travailler. Mais lorsque, lo, lorsque le miracle, lorsque Dieu envoie sa promesse, est-ce que la promesse vient te trouver dans la foi Parce que voici Zacharie. Zacharie était un homme qui passait son temps dans la présence de Dieu, un homme de, de, de foi. Un homme qui adorait Dieu, un homme qui aimait Dieu, parce qu'on dit qu'ils étaient sans reproche. Mais pourquoi lorsque l'ange de l'éternel maintenant vient avec la réponse, pourquoi lorsque Dieu vient avec la, la, la parole maintenant, Zacharie dit qu'il est, il est vieux, Zacharie dit que sa femme est déjà vieille. Pourquoi c'est à ce moment-là Or, tous les temps que Zacharie rentrait dans la présence de Dieu, Zacharie avait son sujet de prière. Et nous sommes comme Zacharie aujourd'hui des adorateurs, des gens de foi, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où nous croyons, lorsque une situation arrive, on ne, on, on, on, on ne trouve plus la force, pourquoi Parce qu'on a été beaucoup blessés. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, en tant qu'adorateur, nous qui rentrons tous les jours, nous qui avons, nous qui avons eu cette grâce, de pouvoir eh, nous agénouer, nous, nous, nous, nous prosterner devant le trône de la grâce, nous devons toujours garder la foi. Parce que à tout moment, pendant nos moments de prière, pendant nos moments d'adoration, le Seigneur peut envoyer son ange. Le Seigneur va nous envoyer son ange encore. Le Seigneur peut nous envoyer une parole. Le Seigneur peut donner une parole à quelqu'un. Et, et, et le, tu, tu finis de prier, tu finis de prier le soir, le lendemain matin, tu te réveilles, le Seigneur a donné une parole à quelqu'un. Et c'est ça, c'est ton ange qui est là. Puisque lorsque... Et, la maman de Samson, lorsque la maman de Samson avait reçu la parole de l'ange, elle allait dire à son mari. Quand elle a dit à son mari, son mari a prié pour dire au Seigneur, pour dire au Seigneur, ramène l'ange, ramène-nous l'ange-là. Que l'ange-là vienne nous dire, qu'est-ce qu'on va faire? L'enfant va venir là, nous on doit faire quoi? Amen. Donc nous devons prier. Dieu nous donne une promesse. Lorsque quelqu'un nous a donné la promesse, Dieu est passé par des hommes pour nous envoyer ça. C'est notre ange aussi. Dieu peut passer par la parole. Dieu peut te donner la révélation de la parole que tu es en train de méditer. Dieu peut te donner une révélation pendant que tu as, tu, as, tu as allumé ta télé, tu es en train de regarder une chaîne chrétienne. Dieu peut te donner une révélation pendant que tu allumes ta radio. C'est ça aussi ton ange. Dieu peut te donner une révélation. Pendant même que tu entends en train de causer avec tes collègues. Parce que la, la, la Bible dit que non, Dieu, il fait grâce à qui il veut. Il peut utiliser n'importe qui pour te parler. Amen. Donc, ce n'est pas le moment où le Seigneur va nous envoyer la promesse. Ce n'est pas ce moment que nous devons douter. Zacharie, depuis tout son temps où il passait son temps dans la présence de Dieu où il offrait les sacrifices, il se prosternait, il était sans reproche. Aujourd'hui, nous aussi, avec le sang de Jésus et par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes sans reproche. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous. Oui, nous sommes sans reproche, nous sommes sans tache à cause du sang de Jésus. Mais lorsque l'Éternel envoie la promesse, est-ce que l'Éternel trouve la foi La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc lorsque l'éternel fait la promesse, Dieu vient, il voit dans nos cœurs, il ne voit point d'assurance. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, on n'est pas convaincu que ce que Dieu a dit, il ne peut pas réaliser. Je suis trop vieux, je suis trop vieux pour réaliser ça. Mon âge est déjà avancé. Mes enfants, ils sont déjà grands. Non, ils n'ont pas fait de grandes études. Non, est-ce que ça va aller pour mes enfants Non. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le visa avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, dès que le doux s'installe, c'est fini. C'est ce qui était le cas de, de, de, de Zacharie. Mais Zacharie, sa chance, c'est que Dieu devait envoyer Jean. Jean devait venir, préparer le, le, le, le, le, le, devait venir préparer le chemin de Jésus. Amen. Donc, nous devons rester. Ce n'est pas au moment de... de la promesse au moment de l'exhaussement de nos prières que nous allons douter. Amen. Et ici, si nous, nous, nous, nous représentons Zacharie. Nous sommes des adorateurs qui toujours avons cette grâce de nous approcher du trône de la grâce. Toujours par le sang de Jésus, nous sommes irréprochables. Parce que c'est parce que nous sommes irréprochables que nous pouvons, à cause du sang de Jésus, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Mais est-ce que ça veut dire que parce que nous approchons du trône de la grâce, et nous allons, nous allons faire, c'est-à-dire que faire ce que nous voulons. Malgré que nous nous approchions du tour de la grâce, le Seigneur doit trouver la foi. Lorsqu'il envoie sa parole, lorsqu'il envoie les ossements, il doit trouver la foi. Zacharie était à, le même jour même Zacharie était en train de faire sa demande à l'Éternel, mais il s'est oublié, il s'est pas attendu puisque la Bible dit que du queue, il a vu l'ange, il était troublé. Et je veux dire à un adorateur, puis je veux me dire à, à, à, à moi-même aussi, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons nous attendre à Dieu. Nous ne rentrons pas dans la présence de Dieu pour dire oui et non. Bon, comme c'est juste un moment d'adoration, ou bien c'est juste mon temps de prière personnel, je vais faire mon temps de prière, mais une heure, je vais méditer, et puis faire mes une heure, puis partir. Non, nous devons nous attendre, parce que Zacharie, il rentrait dans la présence de Dieu, mais il ne s'attendait pas à Dieu. Mais nous devons nous attendre à Dieu. Lorsque nous nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons nous attendre qu'il envoie son ange. Nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons croire que lorsque nous allons finir, avant même que nous allons finir, quelqu'un va frapper à notre porte. Avant que nous allons finir, il y a, a quelqu'un qui va nous appeler. C'est-à-dire que ça, c'est notre ange qui est là. Dieu passe par qui il veut. On ne rentre pas dans la présence de Dieu pour être troublé. Donc, Zacharie ne s'attendait pas à Dieu. Par contre, tous les jours, il demandait des choses à Dieu. Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurante des choses qu'on espère. Il demandait à Dieu. La Bible dit que, que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Zacharie demandait des choses à Dieu. Il se disait que Dieu était loin de lui. Nous, par la grâce de Jésus et par le, moyen de, par le sang de Jésus, notre Dieu que nous prions, il est proche de nous. Alors lorsque nous nous approchons de lui, nous devons croire qu'il est là. Et à tout moment, il peut nous parler. Zacharie était troublé parce qu'il ne s'attendait pas. Il priait, il demandait, mais dans son fond intérieur, il se disait qu'il était vieux. Mais il priait quand même. Il venait faire ce sacrifice et puis il faisait sa demande. Il voulait un enfant, mais il ne s'attendait pas. pas à Dieu. Lui, il faisait sa prière comme ça. Et en tant qu'adoratrice, adorateur, nous ne devons plus faire nos prières comme cela. Nous devons nous attendre à Dieu. Lorsque nous rentrons pour faire nos, pri notre, nos, nos prières, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, lorsque nous rentrons pour demander, nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu. Lorsque nous sommes à genoux, nous devons dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Je ne peux pas être troublé de ta présence. Je suis rentré en ta présence là, c'est pour te rencontrer. Je ne sais pas pas, je ne sais pas comment tu vas faire Je ne sais pas qui tu vas utiliser Je ne sais pas comment tu vas Même si c'est dans cette chambre Même si tu dois te présenter Même si tu dois, tu dois passer par le téléphone Même si tu dois passer par quelqu'un Je ne sais pas comment tu vas faire Mais je ne peux pas être troublé par, eh, par ta présence Amen Nous devons nous attendre à Dieu Le ténèbre doit nous trouver dans la foi Donc je dis ce soir notre Dieu a un besoin Ce qui cause le problème C'est que on ne demande pas d'abord le besoin de Dieu. Je comprends maintenant la prière de Jésus qui dit que ta volonté soit faite. Jésus était tout le temps en train de, en train de chercher la volonté de Dieu, en train de demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Quand, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethémane, c'était difficile pour lui, mais il a dit comme c'est ta volonté, je vais, je, je, je vais aller sur la croix. Amen. Et c'est comme cela que nous devons prier. C'est comme cela que nous, nous, nous devons prier. La volonté de Dieu n'est pas difficile. Au contraire, même la volonté de Dieu est pour notre bien. La preuve, Jésus est mort sur la croix. Nous voici, nous qui étions dans le camp. Nous étions dans le camp des, des, des païens, dans le camp des ténèbres. Nous étions enchaînés par les idoles de nos familles, par des sacrifices. Aujourd'hui, au moyen du sang de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. À cause de Jésus, voici le, le, le, la mort de Jésus, voici ce que la mort de Jésus a fait. À cause de Jésus, grâce à Jésus, Jésus a gagné plusieurs personnes aujourd'hui. Plusieurs nations sont gagnées à cause de Jésus. Et plus encore, le Seigneur Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Alors nous devons connaître le besoin de Dieu. Et ce soir, même dans nos prières, demandons Seigneur quel est ton besoin tu m'as envoyé dans ce travail. Je t'ai demandé un travail. Tu m'as donné ce travail. Oui, c'est vrai. Ça, ça, ça, ça ne s'arrête pas. Oui, Seigneur, je t'ai demandé le travail. Tu m'as donné. Merci, Seigneur. Puis c'est fini. Mais Seigneur, tu m'as envoyé dans ce travail-là. C'est pourquoi au juste. C'est vrai, je t'ai demandé ce travail. Tu me l'as donné. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter dans ce travail? Seigneur, tu m'as envoyé dans ce travail. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois toucher par mon comportement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit être gagné ici? Le Seigneur va te dire pourquoi il t'a envoyé dans ce travail. Comme le père de Samson, ce qu'il a fait, il a, il, a, il a prié, il a dit au, à Dieu: Ramène-nous l'ange là qui nous dise: Oui, l'enfant va venir. Il nous a fait une promesse. Maintenant, quand l'enfant va venir là, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va faire pour accueillir l'enfant? Et lorsque Dieu nous donne un travail. Lorsque nous Dieu nous donne quelque chose que nous avons demandé depuis longtemps, lorsqu'il nous, nous donne, nous devons lui dire, Seigneur, tu m'as donné cela, je te dis merci. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as envoyé dans ce travail-là pourquoi? Tu m'as envoyé dans cette famille-là pourquoi? Amen. Nous devons mettre le besoin de Dieu d'abord devant. Et lorsque Dieu voit qu'il est glorifié, c'est là que Dieu descend. Lorsque Dieu voit qu'il a, il, il a son intérêt dans une affaire, c'est là que Dieu descend. C'est parce que Dieu savait que eh, Jean, Jean allait arriver, il avait son intérêt dedans. Et puis il a donné l'enfant il a, il a à, à Zacharie et à sa femme. Amen. Donc nous devons toujours connaître l'intérêt de Dieu. Demander Seigneur quel est ton besoin. Seigneur merci pour ta grâce. Tu m'as réveillé ce matin là. Je te dis merci, merci pour ma famille. Quel est ton besoin on se, on se joue, quel est ton besoin C'est comme dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Et le Saint-Esprit va nous aider. Si nous demandons par l'Esprit, le Saint-Esprit va nous aider. Lorsque nous avons dit, Saint-Esprit, révèle-moi le besoin. Parce que Jésus a dit, le, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Il prendra de ce qui est à moi et, et, vous, et vous enseignera. Amen. Donc le Saint-Esprit, il prend ce qui est à Jésus, ce que nous n'avons pas compris de Jésus là, et le Saint-Esprit vient nous enseigner cela, donc lorsque nous allons demander, Saint-Esprit quel, quel, quel est le besoin de Dieu, quel est le besoin de Dieu quel est le besoin, aide moi à connaître le besoin de Dieu en cette journée, je ne peux pas me lever sans connaître le besoin de Dieu, le Saint-Esprit va nous donner une idée, le Saint-Esprit va nous donner une pensée, le Saint-Esprit va nous donner un passage de la Bible et nous allons commencer à prier en fonction maintenant de la parole, c'est fini le besoin de Dieu nous a été donné et nous allons marcher tout au long de notre journée par la volonté de Dieu. Amen. Et je voulais bénir la vie de tout un chacun. Je ne sais pas si j'ai pu, parce que moi-même, je suis en train de travailler sur ce truc-là. Comme je vous l'ai dit, l'affaire de Zacharie, c'est aujourd'hui j'ai compris. Parce que je me suis dit, pourquoi l'ange n'a pas traité et Marie comme il a traité Zacharie mais le Seigneur m'a dit, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Zacharie était quelqu'un qui était toujours devant ma face. Zacharie était quelqu'un qui, qui me faisait toujours des offrandes, qui, qui passait son temps dans l'adoration. Mais lorsque je viens le bénir, c'est là que Zacharie perd la foi. C'est là que Zacharie dit, je suis épuisé, je suis fatigué. Or, au même moment où il était en train de dire, il a oublié que dans sa demande, il y avait, il, il y avait un enfant. Amen. Donc nous devons demander le besoin de Dieu. Dieu avait besoin de quelqu'un pour, pour préparer le chemin, le chemin de Jésus. Raison pour laquelle il a envoyé Jean. Et il a fait grâce à, à Zacharie. Il a donné l'enfant à, à Elisabeth. Donc nous aussi, nous devons nous apprêter. Chaque jour, lorsque nous nous levons, Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Mais dis-moi, dans ce travail-là, vraiment, tu m'as envoyé là-bas, pourquoi Quel est ton besoin dans ce travail-là Qu'est-ce qu'on doit faire Ou bien nous sommes dans, dans, dans, dans, dans, dans une église. Seigneur, tu m'as envoyé dans ce département-là, c'est pourquoi. Révèle-moi ta parole. Qu'est-ce qu'on doit faire Connaît toujours le besoin de Dieu. connaître toujours le besoin. Même moi-même, en tant que chante. Je, je, je, je fais cette prière-là. Parce que lorsqu'on ne connaît pas le besoin de Dieu, on passe à côté. Je peux dire en tant que chanteur, je vais venir, je vais venir bon, chanter et ma, ma chanson sur cette plateforme-là. Tout le temps que je suis de programme, je vais dire, eh, ça tourne, tourne, ou bien grâce à toi, ma vie a changé. Peut-être pour faire la promotion. Parce que Dieu connaît les cœurs. Peut-être pour faire une promotion. Mais est-ce que c'est le besoin de Dieu présentement parce que quand nous demandons le besoin de Dieu, le besoin de Dieu peut être, peut être la guérison de quelqu'un. Le besoin de Dieu peut être, peut-être tu pries pour quelqu'un, pries pour quelqu'un sur, sur une période. Donc le besoin de Dieu là-même, là, là c'est pour nous aider nous-mêmes. C'est pour aider nous-mêmes, nos familles, c'est pour aider nos, notre entourage. Hein. C'est pour faire du bien même à, à, à quelqu'un. Amen. Donc nous devons demander le besoin. Parce que lorsqu'on demande le besoin de Dieu, voici Anna qui a passé tout. Plein d'années à demander, à, à demander, à demander un enfant pour rivaliser avec sa, sa, sa rivale pour dire à sa rivale Oh Dieu m'a béni aussi, tu parlais, parlais, la voici aujourd'hui. Mais Dieu, Dieu, Dieu, Dieu n'était pas dans ça. Quand Anne a compris que c'est vrai, elle était stérile, mais quelque chose de bon devait sortir d'elle. Elle a compris et Dieu lui a fait grâce. Elle a changé sa main de pied. Anna dit Si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Dieu a vu, Dieu a dit Waouh, voici cette, cette dame-là. Elle a, elle, elle a connu mon besoin. Amen. Nous devons demander le besoin de Dieu. Adorateur, adoratrice, c'est ce que je voulais partager avec vous. Éternel, quel est ton besoin Éternel, quel est ton besoin Et ce soir, nous allons faire cette prière-là. Et demain aussi, même quand nous allons nous coucher, nous allons nous réveiller, demandons au Seigneur, Éternel, quel est ton besoin Seigneur Père, je veux te rendre toute la gloire pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour notre, pour notre vie. Merci, Éternel Dieu des amis pour ta parole. Parce qu'en tant qu'adorateur, nous passons tout notre temps à t'adorer. Nous sommes sans reproche, sans tâche à cause du sang de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus, oui, nous pouvons dire que nous sommes saints par ta grâce et par ta miséricorde. Mais lorsque les promesses arrivent, c'est là que nous oublions ce que nous t'avons demandé. C'est là que nous allons commencer à douter pour dire que non, nous n'avons pas assez de diplômes. Pour dire que non, nous ne sommes pas qualifiés pour faire, pour, pour faire une demande de visa. Pour dire que non, nous sommes trop âgés pour avoir un enfant. Amen. Le Seigneur veut que nous demandions quel est son besoin. Et le besoin du Seigneur, c'est pour notre propre bien. Adorateur, adoratrice, shalom, shalom, que Dieu bénisse tout un chacun et que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta parole, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus que nous t'avons prié. Nous te disons merci, merci infiniment. Que le de Dieu, couvre tous les adorateurs. Seigneur Père, éternel, mon Dieu, console, éternel, mon Dieu tous ceux éternels, mon Dieu, qui ont perdu un être cher. Saint-Esprit, nous te prions, éternel, de toucher les cœurs. Nous te prions de fortifier des familles. Nous te prions, Seigneur Père, éternel, mon Dieu, de consoler, éternel, mon Dieu, mon roi des vies. Que toute la gloire te soit rendue. Nous ne voulons pas, Seigneur Père, éternel, Dieu des amis, que Éternel mon Dieu, un adorateur ou une adoratrice soit dans la tristesse. Non, Seigneur, Père, Éternel, mon Dieu, mon roi, avec toi, Saint-Esprit, il n'y a que la joie, Seigneur, Père, Éternel, mon Dieu, et que tu donnes la force, Éternel, mon Dieu, mon roi, à toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, que tu leur donnes la force et la grâce de pouvoir s'approcher de toi et de te demander, et de te demander pourquoi est-ce que cela est arrivé. Amen. Et de voir pourquoi... Est-ce que tu as, tu, as, tu as permis cela Si tu l'as permis, c'est parce que tu as quelque chose de plus grand pour eux. Amen. Et maintenant, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour au nom de Jésus. Adorateur, adoratrice, je voulais partager ce petit chant avec vous. Et puis, nous allons nous laisser au nom de Jésus. Amen. Quand je l'ai rencontré, il m'a donné sa paix. Il est un ami qui n'abandonne pas. Mon âme loup, son précieux nom. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est le seul ami. Il est le meilleur ami, ne t'inquiète de rien. Il est avec toi, Jésus est l'ami fidèle. Quand j'ai rencontré ce grand sauveur, il m'a l'avait justifié. Je ne cesserai jamais de louer son son. Et de célébrer la gloire de son nom. Il m'a touché, Jésus m'a touché, il m'a guéri, Jésus m'a guéri, et de sa loi, il m'a rempli. Et il sait. Passez quelque chose dans ma vie, il m'a touché, il m'a libéré, il m'a béni, Jésus m'a béni et de. Ma joie, il m'a rempli. Oh, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a béni, il m'a libéré. Je dépends de toi, Jésus, oh, je dépends de toi, Jésus, oh.